Hello Eric Pour te répondre à ta question, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est un apaisement immédiat, euh, dans la mesure où on cherche rien. Euh, pour ma part, personnellement, moi, quand je le fais, et Dieu sait que je le fais à euh, plusieurs fois par jour, parce que c'est devenu euh, un outil indispensable à ma vie, c'est de suite ce que je ressens. Même si mon corps ne remue pas trop, et il remue euh, quasiment, je dirais, 9 fois sur 10, c'est immédiatement l'apaisement que je reçois. Je m'occupe pas de ce que ça libère, mais je sais que ça libère des choses, parce que je m'en rends compte après coup, c'est-à-dire, il y a des petites choses qui arrivent et qui me prenaient un petit peu la tête avant et qui me prennent plus du tout la tête aujourd'hui. Donc, sur le moment, bah, je je m'occupe de rien, je fais mon fly et je sais que après, je suis juste détendue, relaxe et ça a calmé euh, mon mental immédiatement. Ce que tu le dis d'ailleurs dans, euh, dans ton, dans ta formation, c'est exactement ça. Voilà. C'est, c'est, c'est pour moi le, ouais, c'est ça, c'est prioritaire, c'est l'apaisement. Le calme euh, total, même si après le mental se remet à, à travailler sur les courses à les faire, sur ce que je dois remplir euh, dans ma journée. Euh, C'est vraiment un plus supplémentaire et euh, on est vraiment ici maintenant. Quoi. On s'occupe de rien, on écoute, euh, on est en attention. Je l'ai mis euh, à profit dans mes séances et je te remercie euh, parce que ça passe largement devant Nerti Tipeee en fait, aujourd'hui pour moi. C'est peut-être la chose, la première que j'ai envie d'enseigner en, de, et de partager aux autres.